Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, on approche de Noël alors c'est la période des cadeaux. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces donc euh, sur ma manière de, de trader. Je pense que ça va vraiment vous être utile donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça vaut la peine donc c'est 14 ans de trading que je vous révèle aujourd'hui donc c'est la somme de pas mal de recherches. Donc euh, je m'appelle Serge Demoulin, j'ai créé la SD Trading Academy qui est donc euh, mon école de formation. Donc j'ai pas mal d'étudiants euh, qui suivent mes formations et on est en contact euh, au cours de, de la journée donc en fonction de, des horaires de chacun et donc je leur révèle euh, mes astuces euh, au fur et à mesure euh, qu'ils évoluent et je peux vous dire que ça donne de très très bons résultats. Je vais vous expliquer aujourd'hui donc les outils que j'utilise quotidiennement et qui me permettent de faire des journées gagnantes très régulièrement. Il n'y a pas 100% de journées gagnantes mais en général je fais de très bons résultats. Ça peut être une journée à 100 euros, 200 euros comme ça peut être une journée à plusieurs milliers d'euros aussi. Donc si vous êtes intéressé par ça je vais vous expliquer maintenant les outils que j'utilise. Alors, vous avez devant vous ici euh, un de mes écrans. Donc, j'ai trois écrans devant moi. Donc, premier, premier écran ici. Donc, j'ai utilisé, donc j'utilise les bougies japonaises en une minute sur ce premier écran ici. Et j'ai également placé, donc, euh, le Ekenashi donc, sur ces trois écrans. Donc, en une minute, en cinq minutes et en quinze minutes. Donc Ekenashi est un indicateur qui est très intéressant donc il vous permet de bien détecter les changements de direction mieux qu'en mettant rien que des bougies japonaises parce que les bougies japonaises donc si je choisis ici vous voyez il y a des moments où ce n'est pas très clair. Hein. Vous pouvez avoir un changement de couleur de bougie, ça peut vous faire douter. Tandis qu'avec Ekenashi eh bien c'est plus clair, c'est plus clair donc vous voyez mieux quand il y a un retournement de tendance que, euh, avec euh, donc les bougies japonaises. Donc vous attendez une ou deux bougies et ça vous donne en général le bon sens euh, du marché. Donc ça c'est déjà une première astuce que vous pouvez utiliser. Alors, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite parce que vous allez recevoir beaucoup plus euh, d'astuces euh, bien sûr. Donc vous pouvez vous inscrire dans ma formation euh, gratuite euh, sous cette vidéo, vous trouverez un lien. Donc dans le descriptif. Donc première chose donc les bougies japonaises en une minute, en cinq minutes et en quinze minutes et euh, j'utilise l'indicateur stochastique donc vous voyez ici qui est très utile, je l'utilise depuis de très nombreuses années quand je tradais sur MT4. Donc j'utilisais cet indicateur parce qu'il est très intéressant pour détecter des points de départ donc de trade. Donc vous voyez ici on est, on est au bas ici sur la, sur la 5 minutes, vous voyez marché descend et puis il remonte. Donc très souvent on a la même chose ici, vous voyez il descend ici, on a un plus bas ici sur le stochastique. Donc moi c'est un indicateur que j'aime beaucoup, vous voyez les bas, les hauts etc. Donc tout ça vous pouvez choisir un autre oscillateur mais moi j'aime bien le stochastique. Donc je vous dis ce que moi j'utilise, après à vous de faire votre choix bien sûr. Alors bien sûr... Euh, la plateforme, quelle plateforme j'utilise Eh bien j'utilise Tradovate. J'en ai parlé dans une autre vidéo si vous regardez mes autres vidéos. Alors j'ai fait une petite erreur dans ma réponse aux questions. En fait Tradovet, euh, vous pouvez avoir un compte démo euh, gratuit. Déjà la plateforme est en français depuis quelques temps, très important bien sûr pour nous francophones. Donc euh, si vous cherchez une euh, plateforme simple à utiliser eh bien je vous conseille Tradovet et Tradovet en même temps c'est un broker. Donc pas besoin de chercher un autre broker, vous avez tout en un, vous avez une bonne plateforme et vous avez un très bon broker. Donc euh, c'est une euh, plateforme euh, très facile à utiliser soit sur une page web, soit euh, sur PC ou sur Mac, vous pouvez télécharger les donc le logiciel. Moi je travaille ici sur Mac et ça fonctionne merveilleusement bien ce que je n'avais pas eu avec d'autres plateformes plus connues. Alors Tradovet c'est peu connu encore en francophonie mais moi je fais des recherches aux états unis euh, qui ont souvent beaucoup d'avance dans pas mal de domaines. Donc ça c'est pour la plateforme. Donc on a vu euh, Ekenashi, le stochastique en 1 minute, 5 minutes et 15 minutes, ça c'est la première chose. Ensuite ben bien sûr moi ce que j'utilise maintenant c'est les derniers, les derniers outils, c'est bien sûr le Market Profile. Donc c'est pour ça que j'ai cherché une plateforme euh, qui utilisait le Market Profile. Le Market Profile c'est génial, c'est tout, tout à fait extraordinaire et quand on maîtrise bien ça et eh bien vous voyez en début de journée, je savais très bien en voyant l'ouverture ici. En bas du profil de la veille que le marché il allait monter. Donc à partir du moment où vous, vous avez ces informations-là que vous connaissez le principe du market profile ben c'est génial, vous faites beaucoup moins d'erreurs, vous vous trompez beaucoup moins et vous pouvez prendre les meilleurs moments pour prendre à l'achat ou à la vente un trade. Donc vous voyez souvent vous avez une, une forme en D comme cela donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que quand le marché il va à une extrémité ou l'autre, il va se retourner et aller vers les points centraux ici qu'on appelle le POC. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous le voulez, chercher une formation. Moi, j'ai une formation. J'ai créé une formation sur le market profile. Choisissez celle que vous voulez euh, si vous voyez d'autres formations market profile. Euh, moi, j'ai créé une formation justement pour simplifier ça pour mes étudiants, pour comprendre justement comment euh, bien bénéficier de ça. Mais le market profile, je peux vous dire que, encore une fois, c'est plus connu aux États-Unis qu'en francophonie, mais c'est génial. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer du market profile. Depuis que j'utilise ça, ben, mes résultats ont explosé. Donc, euh, qu'est-ce que j'utilise aussi Donc, à part le market profile, eh c'est le carnet d'ordre tous les traders professionnels. Si vous regardez dans les salles de marché les traders professionnels, qu'est-ce qu'ils utilisent ben Vous voyez des colonnes comme ça avec des chiffres donc c'est le carnet d'ordre. Donc c'est clair qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer du carnet d'ordre ici avec les mais ben ça vous donne toutes les informations que vous avez besoin. Donc du nombre de contrats qui sont passés à l'achat et le nombre de contrats qui sont passés à la vente. Donc si vous n'avez que les bougies euh, si on n'a que les bougies ben on n'a pas ces informations. Donc on a un gros handicap donc vous avez un gros handicap si vous n'utilisez pas le carnet d'ordre et le market profile. Donc, encore, une, encore une fois, donc formez-vous à ça, donc cherchez une bonne formation pour vous former au carnet d'ordre aussi et à ce moment-là ben vous allez voir vos, vos performances augmenter et également ici donc on a le… donc euh, c'est tout ici donc qui vous donne les informations, donc le footprint qui vous donne les informations du nombre de contrats qui sont réellement passés. Parce qu'à gauche ici on voit les ordres qui sont passés mais il y a des petits malins qui retirent les ordres à la dernière minute donc on appelle ça du spoofing. Donc c'est du bluff en quelque sorte mais là ce qu'il faut comme outil c'est savoir exactement ce qui est passé comme ordre et à ce moment-là vous pouvez réagir immédiatement et voir que le marché il va monter s'il y a plus de, donc de contrats qui sont réellement achetés ou vendus. Donc vous voyez ça à gauche et à droite ici. Donc ça c'est très important si vous voulez réellement performer, arriver à avoir des bons résultats et avoir une stratégie efficace. Donc c'est avec ces outils-là, c'est cette stratégie-là que j'utilise tous les jours et que j'enseigne et qui permet de faire des, des résultats quotidiens euh, très très bons. Alors je ne traite pas toujours euh, des heures euh, parce que je fais beaucoup de scalping donc des petits trades. Euh, le, le plus souvent c'est des trades qui durent quelques secondes, quelques, quelques minutes mais au moins euh, ça donne des résultats immédiats. Après quand le marché euh, part dans un bon sens, bah, parfois je laisse une position ouverte plus longtemps. Mais ça c'est à chacun de voir ce il, comment il travaille, comment il veut trader. Mais il y a possibilité bien sûr de protéger ses positions avec euh, donc, le carnet d'ordre, c'est ce que je privilégie. Et puis tous les autres indicateurs que vous avez sur cette plateforme. Donc pour moi avec cette stratégie-là, vous ne pouvez qu'être gagnant. Donc si vous cherchez euh, une stratégie payante, une stratégie gagnante, si vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau satisfaisant pour vous, ben je vous dis vous avez ici devant, devant vous tous les outils qui vous permettent de devenir un trader gagnant. Donc si vous n'avez pas encore trouvé la bonne stratégie ben je vous dis avec les outils que j'utilise ici, avec les formations que je donne à mes étudiants, ben on ne peut que réussir. Ça fait 14 ans que je cherche les, les bonnes méthodes, j'ai cherché à travers différentes formations, des bonnes et des mauvaises formations. Et c'est l'accumulation de tout ça qui a fait que j'ai pu créer une école de trading qui est vraiment aujourd'hui performante. Et dans le groupe, dans le groupe WhatsApp que j'ai avec mes étudiants, eh bien je vois les résultats de mes étudiants. Par exemple, il y a un étudiant qui récemment a, a réussi à passer le test Prop Firm. Donc, Prop Firm, c'est quoi c'est euh, si vous n'avez pas un gros capital et ben vous pouvez faire appel à une société qui vous confie un capital. Si vous réussissez bien et eh bien lui il a réussi à, le test pour obtenir 250 000 dollars il a réussi ça en 7 jours. Donc en 7 jours avec ma méthode de trading euh, avec le market profile. Donc moi je pense quand même que ça, ça justifie le fait que euh, lorsqu'on cherche ben on peut trouver mais il faut utiliser les outils qui actuellement vous permettront de faire partie des meilleurs traders donc les traders gagnants. Donc avec les outils qu'on a ici donc aujourd'hui j'ai tradé peu, j'ai tradé combien, quelques minutes même pas une heure. Vous voyez j'ai fait 162 dollars, bon il y a 15 jours j'ai fait 7000 dollars en, en 7 minutes. Donc euh, ça change d'un jour à l'autre en fonction de ma disponibilité, en fonction du marché également. Mais si vous voulez vraiment devenir un trader performant eh bien avec ma stratégie c'est clair que vous avez tous les outils euh, dont vous avez besoin. Donc inscrivez-vous à ma formation gratuite, ça ne vous coûtera rien. Vous verrez les différentes astuces que j'utilise et quels outils j'utilise, pourquoi j'utilise cette plateforme. Donc je vous rappelle, euh, Tradovate c'est un broker et c'est une plateforme qui maintenant est en français donc vous voyez ici les éléments sont en français, centre de performance vous voyez tout est indiqué ici. En français donc ça c'est vraiment une super plateforme pour trader sur Mac, sur PC, euh, donc vous avez tout ce qui vous faut, tous les outils que vous faut, vous avez le market profile, le carnet d'ordre, le footprint, les bougies japonaises, euh, tout ce que vous pouvez euh, imaginer. Donc vous pouvez choisir encore d'autres euh, euh, indicateurs. Hein. Si vous aimez d'autres indicateurs, ben vous voyez vous, vous avez toutes sortes, toutes sortes d'indicateurs ici. Vous pouvez euh, choisir, euh, vous voyez tous les indicateurs que vous voyez, moving average, oscillator, volume euh, parabolique, tout ce que vous pouvez imaginer, ben vous l'avez avec cette plateforme. Donc euh, plateforme, vous pouvez l'avoir en démonstration pendant 14 jours gratuitement et puis l'astuce donc pour euh, pouvoir avoir un compte de démo plus longtemps eh bien vous mettez 250 dollars, sur un compte réel. Je me suis trompé dans une autre vidéo j'ai mis 2500 dollars, non c'est 250 dollars et à ce moment-là vous avez un compte illimité sans problème. Seule chose pour avoir les, les flux en temps réel donc sur les futurs vous devez payer 15 dollars par mois selon le marché que, les marchés que vous choisissez mais avec 15 dollars par mois vous êtes tranquille en ayant mis 250 dollars. Donc ça vous donne déjà donc 250 dollars sur le compte réel euh, sur Tradovate et vous pouvez trader pendant des mois si vous voulez sur compte démo. Mais je peux vous dire qu'avec ma stratégie euh, vous n'aurez pas envie de, de trader pendant des mois euh, en compte démo et si vous n'avez pas un gros capital et eh bien vous pourrez euh, faire appel à une propre firme. Ça aussi je l'explique euh, dans, dans ma formation gratuite comment obtenir 100 000, 200 000, 300 000 dollars si vous voulez et ne pas risquer votre, votre argent. Donc je pense que ça vaut la peine de vous inscrire à ma formation gratuite pour euh, comprendre comment on peut faire ça et après peut-être faire par partie donc euh, du groupe de mes étudiants qui passent les tests pour obtenir ça voilà je pense que ici vous avez tous les éléments donc je vous ai dit tradovet tradovet donc euh, pour utiliser euh, donc euh, une plateforme très pratique sur PC sur Mac vous voyez on peut bouger, bouger comme on veut d'un écran à l'autre les, les fenêtres. Vous pouvez créer des, des nouvelles fenêtres aussi comme vous voulez. Vous voyez hop, très facile donc vous créez des, des fenêtres. On a pas mal d'outils là donc c'est vraiment une super plateforme, un très bon broker en français. Donc je pense que les concurrents vont devoir réagir en francophonie pour concurrencer ça le market profile qui est l'outil vraiment à utiliser maintenant. Il y a très peu, très peu de plateformes qui ont, enfin je ne connais aucune plateforme qui a un market profile aussi facile à utiliser donc aussi souple que ça. J'ai cherché, j'ai rien trouvé du tout. Euh, les plateformes les plus connues font même payer pour, euh, pour avoir euh, un indicateur comme ça et qui n'est pas aussi bon que celui-ci. Donc je vous dis il euh, n'y a pas photo. La plateforme à utiliser actuellement c'est TradoVet, le broker a utilisé c'est TradoVet et euh, je le vois tous les jours, euh, mes étudiants sont enchantés de cette plateforme aussi. Voilà donc je vous ai donné euh, des premières astuces pour euh, bien réussir. Les premiers outils, ce que j'utilise moi comme outil, si vous en voulez plus eh bien euh, inscrivez-vous à ma formation gratuite et vous verrez euh, tous les éléments que je vous donnerai encore euh, gratuitement. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Partagez la vidéo ça me fera plaisir et ça fera plaisir aux personnes qui, qui cherchent des outils comme ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ça fera connaître ma chaîne YouTube ça me fera plaisir aussi et euh, mettez un, un pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo. Cliquez sur la petite cloche euh, ça vous permettra aussi d'être avisé lorsque je donne de, de nouveaux conseils, de nouvelles astuces. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.